Bonjour, monsieur le procureur général. Merci d'être avec nous ce matin. Mon collègue et moi-même, comme vous le savez, sommes les rapporteurs d'une mission parlementaire qui consiste à étudier l'impact que peut avoir la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer publiquement sur ce projet de réorganisation en disant qu'il n'allait pas dans la bonne direction. Donc, au fond... Je crois que nous, ce qu'on souhaiterait euh, d'abord, euh, le, le propos sur lequel on souhaiterait vous entendre, c'est pourquoi, selon vous, euh, euh, il ne va pas dans la bonne direction euh, Quels sont euh, Est-ce que votre propos a, a évolué, est-ce que votre réflexion a évolué au vu euh, des réponses qui ont pu être apportées euh, par le ministre de l'Intérieur, euh, depuis, euh, depuis que cette réorganisation euh, euh, fait parler euh, en particulier d'elle euh, et, euh, et puis aussi, euh, vous entendre au fond sur... Euh, euh, le, le constat euh, que, que, que beaucoup d'acteurs euh, tirent et moi y compris sur la crise de l'investigation, euh, euh, la crise d'évocation, euh, les difficultés que rencontre la police euh, et la police judiciaire, euh, donc euh, à la fois, euh, euh, je le disais, sur son attractivité, l'attractivité de la filière, euh, les stocks, euh, la baisse du taux d'élucidation, euh, un certain nombre de difficultés qui sont connues maintenant euh, bah, de beaucoup d'acteurs euh, et, euh, et, et que vous nous expliquez que, euh, de quelle manière pour vous cette, cette, cette réorganisation et, et son impact sur la PJ peut y répondre ou pas. Voilà, donc, euh, en propos luminaires euh, et bien sûr évidemment du point de vue de la justice. Euh, donc, euh, non, mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser. Voilà. Merci, monsieur le procureur général. Merci, euh, monsieur le procureur général. de... de d'être présent avec nous pour cette audition. Euh, évidemment, on a, on a regardé celle que vous avez euh, réalisée au Sénat, euh, il y a de cela une semaine à peine. Euh, donc euh, peut-être qu'on peut profiter de ce nouveau temps euh, d'échange pour aller un peu plus loin euh, que ce qui a déjà été dit au Sénat, même si, euh, évidemment, il va y avoir des choses qui, sont, qui vont être euh, redondantes. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur l'existence le, le, aujourd'hui dans l'organisation entre les services euh, judiciaires, côté police et, et, et l'autorité judiciaire, notamment côté, côté parquet, euh, sur les limites euh, de, de l'article 121 du code aujourd'hui sur le libre choix de, du service enquêteur. Euh, puisque la réforme se fait à droit constant et on voit que vous avez des craintes à droit constant. Et donc est-ce que, en l'état actuel du fonctionnement, vous avez aussi euh, des craintes Ça recoupe une, une des questions sur lesquelles nous avions échangé dans une autre commission d'enquête, dans une, dans une mandature précédente. Mais pour pas allourdir nos no, no propos et aller tout de suite à l'essentiel, on va vous laisser la, la parole. Si j'ai bien compris, je peux faire une déclaration liminaire et puis euh, donc après, c'est effectivement de répondre à toutes vos questions, mais je, je souscris tout à fait à votre, votre préconisation de, de profiter de... L'occasion pour ne pas tomber dans la redondance, mais effectivement, essayer d'aller plus loin. Je pense que c'est effectivement une, une, une, une bonne formule. Donc, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir souhaité m'entendre et de me, de me permettre de faire un certain nombre d'observations. Euh, comme je l'ai fait au Sénat, je pense qu'il est important de, de partir des principes. Même si, euh, comme vous l'avez dit, les principes ne sont pas en cause, ils ont toujours été dans le code de procédure pénale depuis des dizaines d'années. Donc, euh, comme toujours, le diable se niche dans les détails, dans le contenu, et dans l'application qui fait des articles. Euh, le principe, il est connu, hein, avec l'article 12 qui confie euh, la direction euh, de la police judiciaire au procureur de la République et qui dit qu'elle est exercée donc, sous la direction du parquet pour les enquêtes et l'autorité des juge d'instruction pour le, les investigations effectuées sur commission rogatoire. Je pense qu'il est important de, toujours de rappeler que euh, ce principe est un principe à valeur constitutionnelle. Ça n'est pas rien. Ça résulte à un certain nombre de décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel. La première, en mars 2011, 2011 euh, c'est l'examen le, de la constitutionnalité de la LOPSI, hein, donc la loi d'orientation de programmation de la sécurité intérieure, et qui, euh, dans laquelle le Conseil a réaffirmé que la, la police judiciaire devait être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et expliquant que le code de procédure pénale, effectivement, à travers un certain nombre d'articles, hein, il, il y a duel, euh, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, assure le contrôle direct et effectif de, de, de, de l'autorité judiciaire sur les OPJ qui sont chargés de mener les investigations, avec aujourd'hui un rôle qui a été ajouté, qui est un peu particulier, parce que là aussi il y a un avant, il y a un après, il y a le rôle particulier qui est ajouté, euh, confié par le législateur, au ministère public par la loi du 23 juillet 2013 qui lui euh, qui affirme que le ministère public doit, doit agir euh, dans un en respectant un principe d'impartialité qui se traduit pour le procureur par euh, deux missions qui sont tout à fait particulières. La première puisque c'est bien évidemment pas l'impartialité du juge qui a un contenu différent. La première, c'est effectivement de veiller à ce que les enquêtes conduites sous sa direction soient effectuées à charge et à décharge. Et la deuxième, c'est de veiller à la proportionnalité des investigations et des moyens de contrainte qui vont être utilisés au regard de la gravité des faits qui sont reprochés à la personne. On ne peut pas écraser un marteau, un, une mouche avec un marteau. Et euh, il y a effectivement un, un certain nombre de choses qui doivent être tout à fait proportionnées. Donc le procureur doit veiller à ça depuis. Et effectivement, ce principe de direction de la police judiciaire, il s'explique constitutionnellement très bien. Si on a confié le principe de la direction de la police judiciaire au procureur, c'est parce que le procureur est un magistrat, et étant magistrat, il est, euh, conformément à l'article 66 de la Constitution, gardien de la liberté individuelle. Donc il y a un certain nombre de conséquences qui découlent de tout ça. Le premier étant, bien évidemment, le libre choix du service enquêteur par le procureur euh, et, ou le, ju ou le, le juge d'instruction, qui est en outre un moyen, euh, là aussi euh, qui a un fondement tout à fait institutionnel, euh, c'est aussi le moyen pour le procureur d'appliquer la politique pénale qui est préconisée par le gouvernement et notamment par le garde des Sceaux. Euh, S'il n'avait pas ce moyen-là, il ne pourrait pas la mettre en œuvre. Euh, la difficulté dans tout ça, c'est que, et c'est pour ça que je pense que le, le, le travail fait par les, les assemblées a du sens, euh, les principes, euh, ils ne bougent pas, ils sont dans le code, mais on voit bien qu'en réalité, je disais, le diable se nige dans les détails, tout renvoie en réalité à des articles réglementaires, du R, hein, avec les catégories de services, et puis du D, euh, notamment l'article 2, euh, D2, qui, euh, effectivement, affirme aussi, effectivement, euh, ce libre choix et les rapports qu'il peut y avoir dans le cadre des enquêtes entre un procureur et les OPJ qui travaillent directement sous sa sous, sous sous, sous direction. Donc, ce que je voudrais, c'est insister sur le fait, d'abord, que vous le rappeliez à... À juste titre, madame la rapporteure, les propos critiques que j'ai tenus et que je regrette absolument pas, hein, je les assume totalement, je précise. Euh, simplement, il euh, faut nuancer effectivement la situation. Euh, on ne vit pas dans un monde figé. Les propos que j'ai pu tenir euh, publiquement sur euh, la, la mise en œuvre de la réforme datent de la fin du mois d'août. Et Il y a eu effectivement, depuis la levée de boucliers contre le projet de réforme, un certain nombre d'interventions du ministre de l'Intérieur du directeur général de la police nationale, qui sont venus nuancer les contours du projet, j'y reviendrai, ce qui complique finalement quand même un petit peu à la tâche aujourd'hui, parce qu'on parle de quelque chose dont euh, sur, à propos duquel on a entendu des déclarations politiques, mais sur le contenu précis duquel on n'a toujours pas, j'allais dire, des détails qui sont euh, véritablement... Euh, euh, tout, à fait, euh, tout, à fait, euh, tout à fait calé, tout à fait définitif. Le ministre de l'Intérieur évoque maintenant les garanties du principe de direction de l'APJ par les procureurs. <coughs> si j'ai bien compris, on nous a dit que l'échelon zonal serait préservé. J'y reviendrai parce qu'il euh, y a peut-être là aussi des nuances dans le, le, le détail. Et il n'y aurait pas de départementalisation de la police judiciaire, ni de modification des offices et des antennes. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'en sais pas plus. Dans vos propos liminaires, effectivement, vous affirmez qu'il n'y aura pas de départementalisation des services de police judiciaire, pas de modification des offices et de leurs antennes, pas de remise en cause de l'article 12. C'est effectivement les annonces qui vont dans le bon sens, qui sont plutôt rassurantes, je le reconnais. Ça n'empêche pas de se questionner. Et moi, je continue à me questionner personnellement, puisque comment ne pas voir quand même aujourd'hui une contradiction avec relativement importante avec l'esprit du projet initial, dans le socle fondateur, restait quand même la départementalisation et, et, et qui constituait la pierre angulaire. Et comment être sûr de ce maintien du périmètre géographique et fonctionnel de la PJ quand les structures auront fonctionné. Alors je dis ça parce que les résultats des, des expérimentations dans les, les quelques départements qui l'ont abrité sont quand même, je suis mesuré en disant ça, euh, relativement mitigés au regard des informations qui remontent du terrain, ils sont tellement mitigés que finalement, euh, on a annoncé la création d'une mission commune d'inspection avec l'IGA, l'IGPN et l'Inspection Générale des Services du ministère de la Justice. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même quelques inquiétudes qui demeurent par, malgré ces annonces. Alors, là aussi, pour... Euh, quand on, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit que la police n'avait pas besoin de réforme. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de défauts et de vices dont elle souffre en termes d'organisation. Elle a certainement besoin d'une réforme pour améliorer son organisation et son fonctionnement et améliorer le traitement de la criminalité du quotidien, notamment en regard de la baisse des taux d'élucidation dans certains contentieux comme on a pu le voir ces derniers mois. Je pense qu'on est dans une situation de crise et ce qu'il faut comprendre, si on veut... <coughs> Pardon, en parlant d'une réforme de la police, il faut bien comprendre que la police, ça ne se réduit pas à la police en tenue. Euh, la police en tenue, effectivement, euh, traite plus de 90% du, des infractions. Mais il euh, faut être conscient du fait que si les interpellations d'auteurs d'infractions ne sont pas suivies par des investigations de police judiciaire de qualité, qui soient complètes et impartiales, ben, la justice rendue ensuite ne pourra pas être une justice de qualité. La police judiciaire, aujourd'hui, c'est la police de la preuve. On, on ne fonctionne plus sur le rôle de l'aveu. Hein on fonctionne sur des, des, des, des additions et des conjugaisons de données objectives, les plus objectives possibles. Et pour ça, il est indispensable que les investigations soient complètes, exhaustives, impartiales et que la procédure soit de bonne qualité. Et quand on regarde la situation, on est quand même assez loin de tout ce que j'examine, puisqu'on constate effectivement une désaffection de la, pour la police judiciaire, pour l'investigation. Euh, si j'en crois, le, le, le, je crois que c'est le rapport qui est annexé à l'article 1 de la, la LOPMI, hein, qui fait état d'un déficit de 5 000 OPJ, il y en a 17 000, il en faudrait 22 000. Il en faut plus, mais il faut aussi qu'ils soient bien formés. C'est comme les médecins. Hein, on, peut, on a besoin de plus de médecins il ne faut pas non plus qu'ils soient plus mal formés. Et qui mettent la santé des gens en danger. Ben, c'est pareil pour le, la, la police et la, la complétude des, des investigations. Deuxième facteur, c'est la complication de la procédure pénale. J'en dirais dirai pas davantage. Je pense que la, la, la, vous êtes aussi bien, si ce mieux informé que moi, sur ce, ce point. La réforme des, car, des corps et carrières de la police nationale de 1995 a finalement eu des effets négatifs en ce sens qu'elle s'est traduite de fait par une forme de désaffection des commissaires et de l'encadrement supérieur pour, le, pour le, les investigations, les stocks de procédures en souffrance dans les commissariats, que ça constamment. Moi, les derniers chiffres que j'ai eus, c'est 2 millions de procédures au plan national, ce qui est absolument considérable. Si on pense que les parquets reçoivent, chaque année, 4 millions, ben, ça veut dire qu'en réalité, il y a un tiers du volume total des procédures qui ne viennent pas dans les parquets, parce qu'en réalité, est, le, la police n'est pas en état de les traiter et qui vont soit prescrire, soit être classés. Des délais de traitement d'enquête qui s'aggravent, des magistrats donc qui font tous le constat d'une dégradation de la qualité des procédures pénales, particulièrement en sécurité publique. Et ce contrairement à la police judiciaire qui elle a plutôt résisté en termes de qualité des procédures et qui je pense a su préserver un bon niveau des enquêtes tout en maintenant de bonnes relations de travail avec les procureurs et les juges d'instruction. Euh, Ce n'est pas tout à fait le cas pour la sécurité publique, où euh, il y a peut-être au niveau des grands chefs de la sécurité publique une plus grande proximité euh, avec les préfets. Quand on voit dans les départements comment ça fonctionne, la proximité entre les DDSP, elle existe surtout avec les préfets. Euh, les procureurs, souvent, ont plutôt euh, des contacts et des habitudes de travail quotidien avec les adjoints, plus euh, spécifiquement chargés de l'APJ. Euh, le livre blanc de la sécurité euh, intérieure, d'ailleurs, n'en fait pas un secret, puisqu'il affiche clairement l'objectif de renforcer euh, l'autorité de, de, de, de des préfets sur la police nationale. Donc j'en viens au projet de réforme, hein, euh, qui euh, consisterait à placer, effectivement, sous l'autorité d'un DDPN, lui-même placé sous l'autorité d'un préfet, les quatre filières. Donc renseignement, euh, maintien de l'ordre, euh, sécurité publique, renseignement, police aux frontières et investigation. C'était euh, le premier état hein, de la réforme sur lequel, à propos du colonel il y a eu ces annonces rassurantes. C'est donc quelque chose qui remettait en cause, finalement, l'existence même de l'organisation territoriale et la préservation de la qualité des, des services de PJ. Moi, ce que je voudrais dire euh, là-dessus, et c'est une, une, une, une appréciation qui, je pense, garde toujours sa validité et, et je pense, sa pertinence, quelles que soient les annonces rassurantes qui ont pu être, être faites, c'est que je suis intimement convaincu que le département n'est pas adapté au traitement de la criminalité organisée. La criminalité quotidienne, c'est une chose. Je ne la néglige pas, je ne la méprise pas. Je pense que l'amélioration de son traitement est essentielle à la sécurité des gens. Mais il y a à côté de cette criminalité du quotidien, quelqu qui ne rentre, quelque chose qui ne rentre pas dans, ce, dans ces cases-là, c'est la, la criminalité éco économique et financière et la criminalité organisée. Si vous reprenez euh, des sources intérieures, je pense notamment au rapport du CIRASCO, qui sont quand même des sources très autorisées, qui vous parlent des groupes criminels organisés, euh, pas, euh, le sens ne euh, va pas vers la départementalisation. J'avais fait le même constat, moi, quand Mme Belloubet, euh, précédente garde des Sceaux, m'avait confié un, un, un travail sur le, la criminalité organisée financière, et on avait fait à l'époque le constat que le haut du spectre de la criminalité organisée n'était pas suffisamment bien traité aujourd'hui. C'est pas en départementalisant qu'on l'améliorera, tout comme on avait souligné à l'époque la dimension ultra-régionale, voire nationale, tout comme l'internationalisation de ces modes opératoires. On est donc tout à fait à l'opposé d'un traitement dont la logique serait départementale. Je pense que le projet initial ne répondait pas non plus aux enjeux de la qualité des procédures et d'un nombre suffisant d'OPJ, parce que je pense qu'il semblait, en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais noté, répondre plutôt à des objectifs qui étaient ceux de la gestion de la pénurie des 5 000 OPJ qui manquent, et de la recherche de résultats visibles en matière de délinquance du quotidien de maintien de l'ordre. Et ce faisant, effectivement, le projet euh, risqué d'abîmer un outil, euh, l'APJ, qui fonctionnait, elle, plutôt bien dans le domaine de la criminalité organisée et financière. Donc d'où le risque de, de voir cette PJ perdre son indépendance, perdre le haut niveau de technicité qui est le sien en matière de criminalité organisée et financière, pour se voir confier des enquêtes finalement plus courantes dont la résolution contribuerait à, à réduire, autant que faire se peut, le stock volumineux d'affaires que j'évoquais tout à l'heure. Il, il y avait bien sûr dans l'état initial de la réforme « Notre risque » qui était que la crainte soit donnée au traitement des cibles les plus visibles au détriment des infractions les plus graves. Ça, c'est effectivement toujours euh, la, la tendance à... Dans une vision un peu statistique de, du traitement de la délinquance, c'est toujours plus facile pour avoir des bons résultats de traiter les plus grosses quantités et les affaires les plus faciles pour faire remonter effectivement les, les, les, les, les indices d'activité les plus porteurs. Et enfin, j'avais dit que le, le projet portait le risque d'affaiblir le principe de la direction d'enquête par les magistrats du parquet. Pourquoi Parce que sur le papier, bien sûr, vous avez raison, les principes sont respectés. Le, le, le procureur garde toujours effectivement la direction de la, de, de, la direction de la police judiciaire. Mais dans la réalité, les magistrats risquent, je pense, de perdre le contrôle des procédures dont le traitement peut, pourra dépendre du bon vouloir du DDPN parce que c'est bien de ce dernier... Euh, c'est bien dernier qui sera le seul décisionnaire de la, la répartition des, des moyens entre ces services. Et puis enfin, euh, le, le, le risque, c'est effectivement... Alors je ne vous citerai pas d'exemples précis. puis d'abord, même si j'en avais des précis, je ne pourrais pas le faire parce que je suis tenu au secret de l'instruction. Mais euh, on ne peut pas nier le fait que dans une architecture comme ça, où euh, vous modifiez finalement les, les chaînes de commandement et les remontées d'informations, on ne peut pas nier qu'il y a un risque plus important de voir euh, des interférences dans les enquêtes des préfets, voire des élus locales, comme on a pu le voir sur certaines expérimentations, notamment dans les territoires ultramarins, sur lesquelles je reviendrai. Donc tout ça pour dire, je m'arrêterai pour ne euh, pas être trop long et ne pas, pas monopoliser la parole. Le principe, effectivement, il est dans les textes, il est dans l'article 12. Il renvoie en réalité à quelque chose qui est demandé par l'institution judiciaire depuis très longtemps. C'est qu'en réalité, ce principe, il existe, il n'est pas contesté. Personne n'envisage de le modifier, mais après, il faut le faire vivre. En réalité, pour le faire vivre, il faudrait associer davantage l'autorité judiciaire à la définition des moyens. Et quand on fait cette affirmation, on se rend compte effectivement que le, le, le projet de réforme peut avoir certains avantages. Mais par rapport à ça, ce n'est pas une avancée, puisqu'il s'y traduit finalement par une association qui est déjà euh, quasiment euh, inexistante. Euh, il se traduit finalement par euh, quelque chose qui sera encore moins vivant et encore moins fort si la réforme devait se, se traduire par le projet, euh, le projet initial. Voilà ce que je voulais dire à la... Je voulais vous dire, messieurs les, les deux rapporteurs, et mesdames et mes, madame et messieurs le rapporteur et je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Bien. <coughs> Merci, Monsieur le procureur général. Euh, moi aussi, je pense que la, la police a besoin d'être réformée. Et la question, c'est quelle réforme, pour de, de, quel, quel but, quel objectif euh, je, je voudrais revenir un petit peu sur le... Vous avez cité parmi les, les, les rares intervenants à, à citer comme point important la réforme de 1995, euh, comme ayant marqué une rupture euh, nette. Euh, entre la séparation qui était, elle, nette avant entre police en tenue et police civile et le fait qu'on ait fondu les OPJ dans la masse. Euh, Est-ce que, euh, finalement, euh, il ne faudrait pas plutôt plaider pour une réforme de 95 à l'envers C'est-à-dire de, certes, mettre... Parce que dans l'intérêt de la réforme, on nous explique qu'il y a la recréation d'une filière de la base jusqu'en haut, jusqu'au sommet, en mettant les 23 000, pas OPJ, mais policiers, plus OPJ, qui travaillent aujourd'hui dans les SU, SD, enfin Sûreté urbaine, Sûreté départementale, euh, Antenne, PJ, Office, euh, en vue, justement, de les, de les séparer, de les, de les cloisonner par rapport à ce qui n'empêche pas, euh, par ailleurs, la coopération, parce qu'il y a des arguments euh, précis, pointus, qui nous ont été avancés euh, sur la coopération entre les services, en disant il faudrait peut-être que les états-majors des différents services se réunissent un coup de temps en temps pour euh, croiser les informations. Ça me semble pas, personne, moi, je ne suis pas opposé du tout, mais c'est une question de chefferie et de direction, et de, de, de priorités qui sont données. Euh, est-ce que vous pourriez un peu développer ça de... Parce que du coup, l'état actuel de la réforme, euh, le, la co-rapporteure avait posé la question en disant, euh, mais au fond, le risque de, de, euh, que les chefs se mêlent, euh, la hiérarchie policière se mêle de l'orientation des moyens, voire du fond de l'enquête, fasse remonter au préfet, euh, est-ce qu'il y aura plus de risques par rapport à l'état actuel du fonctionnement aujourd'hui de la police Parce que c'est déjà un risque. Alors Certains défendent que bah, finalement, euh, vu que c'est déjà un risque aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose euh, si on met un chef unique. Il y avait deux, un ensemble de questions dans ma question. Je suis, je suis désolé, mais les choses se, se tiennent. Je, je, je pense que tout l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, c'est d'arriver à réformer tout en préservant euh, la compétence et la technicité que les différents services ont pu acquérir dans certains domaines, et notamment dans le domaine de la criminalité organisée la criminalité financière. Donc effectivement, je pense que l'enjeu, c'est peut-être effectivement de mieux, mieux réordonner euh, la chaîne des commandements, euh, des missions et des remontées d'informations. Euh, c'est quelque chose... Euh, alors bon, je ne je euh, veux pas inventer l'eau chaude. Il hein, y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur l'organisation de la police nationale. Mais euh, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. Je n'ai pas connu, moi, les, les crosses euh, qui sont euh, qui, en matière de, de stupéfiants. Hein, euh, qui ont abouti, puisque ça s'est fait au moment où j'ai quitté le, le terrain, quand j'ai quitté le, le parquet de Paris, mais je pense que ça, ça apporte quand même de bons résultats en termes d'échange et de circulation de l'information. Moi, j'ai toujours pensé que dans ces domaines, il fallait un peu travailler à la fois dans des esprits d'échange de, et de mutualisation de l'information, pour que tout soit partagé, chacun restant le rôle de chacun, et j'ai toujours pensé qu'on progressait, quand on arrivait à avoir cet échange et ce partage, sous l'égide de chef de file. Je crois beaucoup chefs chef de fila, avec suivant effectivement les domaines de criminalité, des gens en réalité qui sont en situation de chef de file et dont la mission est effectivement de s'assurer que les gens travaillent ensemble et changent les informations. Ça s'est fait en matière de renseignement. Avec la DGSI, je ne vois pas pourquoi ça se ferait. Ça ne pourrait pas se faire dans des domaines euh, concernant la, la, la, la, la police judiciaire, hein, au sens générique du terme, dans euh, sa mission de constatation, euh, d'investigation et de répression de, de criminalité du quotidien, mais aussi de, de prendre la criminalité plus spécialisée comme la cyber, euh, les coffee, euh, le crime organisé, etc. Voilà. Merci, M. Alors, en... si vous voulez, après, et je, je veux peut-être un, un exemple là-dessus. On, on parle aussi d'ailleurs beaucoup euh, là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un exemple, mais euh, comparaison et pas tout à fait raison aussi là-dessus. Euh, J'ai souvent entendu dire, oui, mais regardez, euh, finalement, c'est ce qui se passe dans l'APP, c'est ce qui se passe dans le gendarmerie. Alors je pense que l'exemple de l'APP n'est pas un bon exemple, d'abord, parce que le projet initial de la réforme, il, il ressemblait plutôt à ce qu'était l'APP il y a 20 ans à l'époque où au sein des commissariats parisiens étaient fusionnés à la fois les services d'investigation, sécurité publique et PJ. Ce système-là, il a été abandonné à la fin des années 90 pour créer une DRPJ à Paris. Donc vraiment un libre champ entre les services d'enquête. Par contre, le service gendarmerie est peut-être euh, un modèle qui euh, euh, a une vraie cohérence en termes d'ordonnancement d'hommes de mission et de commandement. C'est vrai qu'au plan départemental, euh, vous avez un commandement de groupement qui est placé sous l'autorité du préfet et qui est à la tête d'un certain nombre de services. Tout ça à l'échelon du département. Mais la gendarmerie, euh, elle a aussi un échelon régional qu'elle préserve et qu'elle n'envisage pas du tout de supprimer les sections de recherche. Les sections de recherche ne sont pas du tout placées euh, sous l'autorité des de groupe de groupement. Ils sont placés sous l'autorité des, des généraux commandants de région. Mais pourtant, au niveau de la chaîne de commandement de la gendarmerie, vous avez une organisation du travail remonté de l'information qui assure quand même un ordre, une cohérence, une unité dans les remontées. Donc je pense que c'est des choses qui seraient tout à fait concevables... Euh, euh, et qui signe aussi bien les marges de progression qu'il peut y avoir dans certaines organisations. Mais moi, encore une fois, je ne conteste pas du tout la, la mise en ordre dans l'unité du commandement et les garanties pour partager de l'information. C'est effectivement comme ça qu'on arrive à mieux traiter les problèmes et, et les infractions. Merci, Monsieur le procureur général. Euh... Comme vous l'avez dit, là, depuis euh, euh, votre expression publique fin août, euh, la, la réorganisation n'est pas figée, donc euh, a évolué. Euh, le ministre de l'Intérieur, le, DG, le DGPN, euh, vous l'avez dit, ont apporté des réponses. Le législateur aussi, euh, puisque en commission, euh, euh, dans le cadre de l'examen de la LOPMI, euh, on a été amené à adopter un amendement qui euh, vise à reprendre un certain nombre euh, d'éléments euh, euh, sur lesquels on échange ce matin. Euh, on a réaffirmé... Euh, euh, l'article 12 euh, de la procédure pénale donc la liberté euh, du, du, du, le libre choix de l'enquête euh, par euh, par le parquet euh, dans le cadre aussi des auditions euh, de cet amendement et puis des auditions ça nous a été confirmé que le niveau zonal était, était bien euh, conservé euh, en particulier euh, pour les enquêtes de probité euh, donc, euh, donc ça, ça aussi ça nous a été euh, confirmé euh, le chef de mission que l'on a auditionné euh, la semaine dernière, euh, nous a euh, bien expliqué que euh, le procureur pourrait euh, saisir le DDPN, le chef euh, du service interdépartemental de PJ, le niveau zonal, un office national en fonction euh, de euh, l'enquête euh, qu euh, qui devait être examinée euh, il nous a également été confirmé dans le cadre de ces auditions euh, qu'aucun euh, euh, pégiste ne serait mobilisé sur des actions euh, de sécurité publique, euh, de voie publique, de, euh, donc, et qui serait bien conservé sur euh, des euh, missions de criminalité, criminalité organisée ou euh, de probité, enfin bref, des, des missions de niveau PJ aujourd'hui. Bref, il y a un certain nombre de garanties qui ont été apportées et que euh, je répète le. le euh, le, le législateur a souhaité euh, également adopter dans le cadre des travaux de la commission des lois euh, il, y a une quinzaine, il y a une quinzaine de jours. Du coup, à la lumière de ces, de ces éléments nouveaux, euh, euh, quels sont, vous, les points sur lesquels vous continuez à avoir une vigilance, sur lesquels il faudrait qu'on ait une attention particulière Merci. Bon, je ne suis pas sûr que les garanties euh, soient suffisantes. D'abord, j'ai bien noté qu'il y avait eu un certain nombre d'amendements qui avaient été apportés, mais sauf à avoir mal compris, j'ai vu que c'était des amendements au rapport annexé à l'article 1. Je suis désolé, euh, ça n'a strictement aucune valeur normative. Hein. Aucune. Ça a été jugé depuis longtemps. Donc, si garanties. Je suis il y a, mais c est, c est... Elles ne sont sûrement suis, pas là. Je suis d'accord, mais le, le projet de réorganisation est lui-même euh, oui. mis dans le rapport annexé. Donc, cet, oui, cet oui, argument se oui. ce, ce, ce retourne, <rire> si vous le voulez bien. De, deuxièmement, euh, moi, à titre personnel, je ne crois pas aux doctrines d'emploi. Parce qu'une doctrine d'emploi, ça peut se réviser extrêmement rapidement au gré de l'évolution d'une situation ou au prix au gré d'une urgence à traiter. Donc, personnellement, je n'y crois pas. Euh, j'ai bien noté, effectivement, les avancées sur la probité. Euh, je pense que pour moi, ça n'est pas suffisant. Là aussi, si les informations que, que j'ai sont bonnes, mais elles ont peut-être évolué. J'avais noté que les garanties en matière de probité, ça consistait à conserver au niveau zonal deux groupes d'enquête de, de six enquêteurs pour traiter les enquêtes en matière de probité et les enquêtes en matière de blanchiment. Si c'est ça, je pense que c'est totalement insuffisant parce que ça ne peut pas recouvrir, recouvrir le, la totalité du champ de la criminalité organisée ni le champ de la, la criminalité financière. Et si on limite le traitement, j'allais dire, de la, la compétence et de l'expertise PJ au seul champ des infractions à la probité, vous allez courir le risque de voir tomber en totale déshérence le traitement de la criminalité financière qui déborde très largement le seul champ des atteintes à la probité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas en confiant la responsabilité de la criminalité financière à un DDPN à l'échelle d'un département qu'on arrivera à traiter, le, le, à traiter ce genre de délinquance qui est aujourd'hui déjà très mal Je J'en dis pas plus. Moi, il me semble que euh, la, la seule et vraie garantie aujourd'hui, ça consisterait à préserver le niveau zonal, mais pour tout le traitement de la criminalité organisée financière. Quitte même d'ailleurs, mais je sais que euh, pour avoir échangé avec... Euh avec, euh, avec certains, certains policiers. Je sais qu'à un moment donné, il y avait eu des contre-propositions qui avaient été faites au niveau de la PJ qui consistaient à dire, mais à ce compte-là, si vous voulez travailler sur comment le partage de l'information, gardez les, DZ, les DZPJ et mettez euh, les DZPJ, euh, mettez le, le, le DZPJ sous l'autorité du DDPN, du département dans lequel elles sont nichées. Pourquoi pas ça vous permettrait effectivement d'avoir ce, ce, ce commandement. Mais moi, moi je pense qu'il faut, il faut vraiment préserver l'outil PJ et se bien garder d'y toucher. Et je pense que, quelles que soient les garanties d'emploi qu'on a, si vous avez demain, euh, je vais prendre un exemple, euh, le, le, le DDPN de Toulouse, euh, qui euh, voit arriver des investigations euh, qui doivent conduire euh, les services d'investigation placés sous euh, son autorité, euh, partir pour des semaines et des mois d'investigation euh, sur d'autres départements, euh, voire effectivement à l'étranger, je ne suis pas du tout persuadé qu'il verra ça d'un bon oeil. Et qu'est-ce qui garantira qu'effectivement, euh, si demain, euh, le procureur d'Albi euh, a un gros dossier chez lui, qu'il n'a pas les moyens de le faire, qu'est-ce qui va garantir que le DDPN, de la Haute-Garonne acceptera de lui donner tous les moyens pour aller faire euh, le, les enquêtes nécessaires dans le département du Tarn. Donc là encore, euh, la doctrine d'emploi, c'est très bien, mais c'est extrêmement fragile. Et puis. Euh c'est par définition tout à fait éphémère et ça peut bouger très rapidement. En réalité, avec un système comme ça, c'est un peu ce qui a été démontré dans les expérimentations. Euh, on, on, on met le DDPN sous l'autorité du préfet en position d'arbitre euh, des moyens euh, qui seront donnés à l'autorité judiciaire pour mener ces enquêtes. Et, et là aussi, on peut décliner les choses comme on veut. Euh, si euh, le, les, les PJ disparaissent, ben, le libre choix, il est forcément incorné, puisque le procureur aura un service de moins sur le panel euh, du choix euh, des services euh, euh, entre, lesquels il devoir, euh, entre lesquels il va devoir choisir. Pour, pour revenir un petit peu sur les, du coup, les expérimentations et les retours que vous avez pu avoir, vous avez évoqué notamment euh, l'outre-mer, qui est l'expérimentation qui, qui est la plus datée pour l'instant, sur laquelle on a le plus d'ancienneté. Euh, vous avez évoqué notamment, euh, non pas la, des risques, mais des remontées sur le fait qu'il y a eu des, une porosité sur les, dans les enquêtes euh, en cours avec euh, les représentants de l'exécutif euh, localement. Est-ce que vous pourriez développer euh, sur ce point Peut-être, euh, si vous me permettez une accroche euh, sur la, la dernière question, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi. Je, je pense qu'on euh, est dans une situation dans laquelle on a un vrai problème de sens et de cohérence aujourd'hui. Euh, moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Euh, euh, alors qu'on nous, on nous demande au plan judiciaire, on est dans une logique de spécialisation de plus en plus forte. Euh, dans le, la criminalité organisée financière, euh, aujourd'hui on, on, des, des, on a un PNF, on, on a un PNAT, on a une Junalco, on a des GIRS, on a des pôles de santé publique, on se spécialise pour traiter les contentieux les plus compliqués. Et pour le traitement de la police judiciaire qui travaille avec nous, on ferait l'inverse. Bon, moi je ne comprends pas. Je dis très honnêtement, et je pense qu'il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Euh, je pense que la spécialisation, elle est aujourd'hui nécessaire pour traiter certains contentieux complexes, et elle est nécessaire et indispensable aussi bien au niveau du côté justice qu'au niveau du côté police. Sinon, on traitera mal ou on ne traitera pas. Sur euh, l'expérimentation, euh, les choses ont mis un certain nombre de, de, de, de temps à remonter. Alors, je, ce que je veux dire, je le dis euh, de façon nuancée, euh, c'est du on dit, euh, C'est des choses qui sont remontées, euh, qui mériteront certainement d'être vérifiées. Donc vous voyez, je, je suis très prudent là-dessus, euh, notamment dans le cadre des inspections qui ont été commises. Ce qu'on nous dit globalement, c'est que les, les expérimentations montrent en réalité que les parquets ne sont plus vraiment vus comme, euh, sont, on va dire, plutôt margin marginalisés, dans l'élaboration et les déterminations des politiques pénales, et qui sont vus dans le cadre de ces expérimentations davantage comme des gestionnaires de flux. C'est-à-dire qu'en réalité... Euh les, les priorités de politique sont faites au niveau du DDPN et du préfet. Et puis après, bah, le procureur, euh, il faut qu'il traite le flux et puis euh, qu'il fasse ça le mieux possible en prenant la, la, la correcte décision d'orientation de la procédure qui a été établie. Ce qui fait qu'on a, on a l'impression que dans ce cadre-là, l'autorité qui serait désormais, euh, qui gagnerait en influence dans la détermination et la définition des priorités de politique pénales sur le territoire, ce serait plutôt euh, le DDPN et le préfet. Euh, qui deviendraient donc plutôt les autorités décisionnaires. Euh, la deuxième chose, et alors là, je, je pense que c'est plutôt constant sur tous les terrains d'expérimentation. Euh, le, le, le projet de réforme expérimentée n'a pas, dans aucun département, apporté euh, d'amélioration par rapport à la résorption des stocks qui sont en souffrance dans les commissariats. Euh, on a eu des, des échos qui, qui, je pense, ne sont pas partagés sur tous les départements, mais qui ont été plus particulièrement signalés par les collègues antillais, euh, donc des territoires ultramarins, euh, Fort-de-France et, et Basse-Terre, les collègues ont, ont dit qu'ils étaient plutôt dans la pratique plus libres de choisir le service d'enquête qu'ils souhaitaient, puis qu'ils ont fait état du fait que les demandes étaient filtrées par le DDPN, ce qui fait que souvent, ils ne pouvaient plus en opportunité décider du service d'enquête. Et puis surtout, euh, alors, je prenais pas mal ce que je vais dire, hein. je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas traiter les élus, je pense qu'il faut écouter les élus qui ont une parfaite connaissance des territoires et qu'il faut que les procureurs travaillent avec les élus. Pour autant, je ne pense pas que les élus aient à intervenir dans le déroulé des investigations sur une enquête en particulier. Ce n'est pas leur rôle. Euh, L'exemple des territoires ultramarins euh, ont pu euh, effectivement, euh, par contre, euh, montrer que certains élus avaient pu euh, voir un certain avantage à se rapprocher euh, des DDPN et des préfets pour être plus au fait, effectivement, euh, des cibles choisies et des investigations qui pouvaient être diligentées. Mais ça, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas une connaissance suffisamment fine de cette chose-là. Et je pense que ça, ça sera affiné et confirmé ou infirmé par euh, les inspections qui ont été désignées par, euh, par le gouvernement. Merci, monsieur le procureur général. Peut-être juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le fait que... Euh vous constatiez euh, euh, que le parquet se retrouvait finalement à gérer un peu, euh, euh, enfin même totalement dans vos propos, euh, euh, le, le, le flux, euh, pour reprendre votre, votre expression. Euh, moi, le, le, le sentiment que j'ai depuis qu'on euh, mène ce travail avec euh, le rapporteur, euh, c'est que oui, ça a été une crainte, euh, et très clairement, elle a été exprimée d'ailleurs, je crois, dans une note euh, de la direction d'affaires criminelles et des grâces, me semble-t-il, en cas d'un retour... Euh, sur les expérimentations, mais au début de l'expérimentation. J'ai le sentiment que là aussi, euh, le temps n'étant pas figé, un certain nombre d'enseignements de, ont été tirés euh, des débuts de la mise en place des expérimentations. Et ce qu'on a pu constater, en enfin, tout cas ce que moi j'ai pu constater sur le terrain, et notamment en discutant avec euh, le procureur, euh, avec euh, les procureurs des, dépa des départements euh, euh, où l'expérimentation a lieu aujourd'hui, ce n'est pas ce retour-là. Euh, Ce n'est pas un retour où le DDPN choisit euh, lui-même euh, euh, du service d'enquête. Il y avait cette inquiétude, mais je ne la constate pas euh, dans la réalité de l'expérimentation. Je, je, je, je le reprécise. Euh, euh, euh, Il y a deux choses euh, sur lesquelles j'aimerais vous interroger. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pensez que cette réorganisation euh, peut euh, répondre euh, au conflit négatif? Euh, auquel est exposé euh, parfois le, le parquet. C'est ce souvent ce qui est mis en avant euh, dans le cadre de la réorganisation, votre avis sur, cette, euh, sur ce point. Et puis, euh, dans le cadre de l'audition du, du chef de mission euh, la semaine dernière, euh, il a été euh, évoqué euh, l'idée euh, de euh, faire en sorte que le futur des DPN soit évalué euh, par euh, le procureur. Quelle est votre opinion sur ce sujet Est-ce que, de votre point de vue, ça permet de répondre à un certain nombre d'inquiétudes que vous exprimez Je vais vous répondre de trois façons. Alors d'abord, sur l'aspect gestionnaire de flux. Moi, je crains qu'on soit devenu gestionnaire de flux et bien au-delà de l'expérimentation. Quand vous voyez le syndrome du traitement des procédures en souffrance, les parquets sont aujourd'hui dans une situation dans laquelle on leur demande d'aller in situ dans les commissariats pour prendre des décisions d'orientation qui seront la plupart du temps des décisions de classement sur des procédures en réalité qui n'ont pas été traitées. Voilà, mais ça je suis désolé, on n'a même plus l'expérimentation. C'est le type même d'exemple de gestion de flux où on va être, où, on, où qui revient finalement à institutionnaliser, et je pèse mes mots, une forme de non-traitement. De non-traitement des procédures, euh, qui est pour moi une incohérence absolue, qui le d'autant plus qu'au même moment, on est en train de vendre à nos concitoyens un système de plainte en ligne qui laisserait croire que euh, tout un chacun peut avoir accès très rapidement euh, à des services pour déposer une plainte. Ben, je suis désolé, c'est très bien, mais c'est pas tout de déposer une plainte. Le citoyen qui se de quelque chose et qui a déposé une plainte, il a un droit légitime voir sa plainte traitée, et par la police, et par le parquet. Donc je pense qu'il ne sert à rien de promettre monts et merveilles si on n'est pas capable de traiter euh, derrière euh, le fond de ce sujet. Ce sujet, il existe depuis 2005. 2005. Ça fait 17 ans. Je l'ai vu apparaître quand j'étais procureur en Seine-Saint-Denis, le jour où on m'a porté des centaines de procédures d'un commissariat qui étaient prescrites, parce qu'elles n'avaient pas été traitées. Et, et il, a, il a commencé à apparaître dans les années 2005-2006 et il n'a jamais cessé de s'aggraver. Je pense que si on veut effectivement euh, être efficace, il faut euh, le traiter et faire en sorte effectivement que les gens qui ont déposé plainte puissent recevoir des plaintes qui soient, puissent, puissent recevoir un traitement qui soit, on va dire, pertinent et qui réponde véritablement à la situation qu'ils ont dénoncée. D'autant qu'en plus, dans ces stocks, on sait qu'il y a de tout. Euh, il y a beaucoup d'X qui, effectivement, euh, ne, des procédures qui servent à rien, qui iront vers un classement. Euh, mais il y a des plaintes contre auteurs inconnus. Il euh, y a même dans certains départements des plaintes en matière de violence conjugale, il faut le savoir, donc des choses qui ne seront pas traitées. Euh, deuxième chose, les conflits négatifs. Euh, effectivement, euh, on peut considérer qu'en supprimant un service, il euh, y aura moins de conflits négatifs. Il y a des conflits négatifs, euh, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et en général, il y a une très bonne façon de les régler, euh, qui, je pense, une façon intelligente, c'est de conclure des protocoles. C'est-à-dire que vous discutez, quand vous êtes procureur avec les services de police et de gendarmerie, vous examinez tous les pans de la criminalité et vous déterminez que telle ou telle chose a, a priori, euh, vocation à être traitée par tel ou tel service. Et une fois que vous avez signé ce protocole avec les chefs de service de police et de gendarmerie, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Et en général, ces conflits négatifs, euh, qui sont euh, encore une fois bon, relativement rares et qu'on arrive quand même à, à, à dominer en général, on arrive à les résoudre. Euh, L'évaluation c'est bien, mais encore une fois, euh, le diable se nichera dans les détails. C'est une avancée, effectivement, par rapport à un système que j'ai bien connu, qui consistait à, à ce que nombre de DDSP, en réalité, éviter, euh, c'est pas qu'ils oubliaient, ça pouvait participer d'un choix tout à fait volontaire, il hein, n'y a aucun esprit dans ce que je dis, je l'ai constaté à plusieurs reprises, éviter de demander leur habilitation comme officier de police judiciaire, comme ils n'étaient pas au PJ, ils n'étaient pas évalués par le parquet. Donc c'est effectivement une avancée positive que le DDPN soit noté par le parquet. Euh, les, ça ne résoudra pas tous les problèmes, euh, parce que quand on pose cette question et qu'on y apporte cette réponse, immédiatement il y en a une autre qui se pose derrière et qu'il faut se poser, et qui est la suivante. Est-ce que l'évaluation du procureur sur la qualité police judiciaire sera prise en compte par l'autorité administrative dans les déroulés de carrière du DDPN Merci, M. le Procureur général. Sur la, la, la coordination des, des, des enquêtes, euh, on nous dit effectivement qu'il faut un chef unique au moins au niveau départemental, mais même aussi au niveau zonal, puisqu'il y aura le DZPN qui sera a priori au-dessus du DZPJ dans la, dans la filière, et pareil au niveau, au niveau central. Euh, Est-ce que l'échelon de coordination que l'on veut prêter à ce chef unique au niveau police, ce n'est pas précisément celui qui manque côté parquet, côté justice parce qu'au fond, ceux qui ont la vision de toutes les enquêtes, au-delà des services de police, c'est les services des parquets. Euh, Est-ce qu'il y a un vrai sujet de problème de coordination Est-ce que du fait de la gestion de flux, euh, finalement, les parquets en sont rendus à traiter les dossiers les uns après les autres et à, à être aveugles sur, euh, sur toutes ces enquêtes qui ont lieu et sur la, la coordination, et donc ensuite sur la politique pénale qui est à, à, à décliner. Non, je pense que les, les parquets ne sont pas du tout aveugles là-dessus. Les parquets, ils ont, des, ils ont des, euh, des, des directives de politique pénale qui leur sont envoyées par le garde des Sceaux, euh, qui ne règlent pas non plus tout, parce qu'on voit bien dans les, les circulaires envoyés. Vous pouvez, euh, la plupart du temps, avoir une, des identités de vue sur le, les, les priorités de politique pénale qui sont données par le garde des Sceaux et par le ministère de l'Intérieur. Elles peuvent être identiques. Euh, on peut aussi avoir des situations dans lesquelles elles ne sont pas toujours identiques. Et dans lesquels il va falloir faire des choix, et où ça va pouvoir, ça va, ça va se traduire par des des, des divergences de vues sur le terrain entre les préfets, la police et les parquets. Ça, c'est c'est pas c'est pas quotidien, mais ça peut arriver. C'est notamment arrivé pendant, notamment pendant la crise sanitaire. Dans certains ressorts. Donc le parquet, je pense qu'il n'est pas du tout aveugle. Il a les instructions de politique pénale qu'il doit euh, appliquer, qui lui sont données par le garde des Sceaux, et, mais qui va aussi devoir décliner en tenant compte des réalités euh, de la situation locale. Donc euh, je pense que le parquet, il est effectivement dans son rôle euh, de coordination euh, à la fois dans euh, les priorités qu'il va définir Effectivement, si on ne peut pas tout traiter, il y a des choses qui doivent être... Tout le monde ne relève pas d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. Il y a des choses qui peuvent être traitées par des mesures alternatives aux poursuites beaucoup plus rapides. Donc le parquet, je pense qu'il n'est il est certainement pas frappé de ces cités. Sur les alternatives aux poursuites et sur les stocks et sur le fait que ça embolise aujourd'hui les services au moins sur tes urbaines, sur tes départementales, on nous propose d'ailleurs dans le cadre de la, de la LOPMI de démultiplier les amendes forfaitaires délictuelles. Pour éviter d'engorger euh, la justice. Euh, quel est votre point de vue sur le, sur le, sur le sujet Est-ce que c'est -ce est -ce est une piste euh, intéressante ou, ou, ou pas euh, au regard des principes qui sont euh, ceux qui nous animent tous euh, et de croyance en la justice le, Je pense que le, le développement de, de ce mode de traitement simplifié à monde forfaitaire, euh, ce n'est pas ça qui réglera le problème des, des, des procédures en souffrance hein. Je ne vois pas comment ça pourrait le régler. Sur le reste, euh, moi, je pense qu'il faut euh, développer... Euh, alors, je pas trop suivi. Moi, j'avais quitté le terrain. Donc, ça a commencé à arriver, hein, euh, ce traitement euh, simplifié. Ça n'avait pas euh, connu l'essor que ça a pris depuis trois euh, depuis ou quatre ans. Je suis un peu gêné pour vous répondre parce que je comprends très bien la, la, la légitimité euh, de de ce type de traitement pour effectivement faire face et traiter sur un monde simplifié, je pense que ça renvoie simplement. Il faut bien choisir les contentieux que ça va concerner. Il hein. euh, faut vraiment que ce soit limité aux contentieux les plus simples, euh, parce qu'il faut aussi être conscient que ce mode de traitement en réalité euh, fait obstacle euh, au contrôle du traitement policier par le magistrat. C'est sûr qu'on va beaucoup plus vite. Mais euh, le traitement est beaucoup plus simplifié. Et je pense que le magistrat du parquet n'a pas le même office euh, en termes de contrôle de la qualité et de la régularité. Il l'aura si effectivement tout ça est contesté et est un jour examiné par un juge. Mais sur le premier, non. Donc je pense que ça peut être intéressant. Mais il faut vraiment, euh, euh, à mon sens, le limiter à, à des infractions qui sont simples et dans lesquelles il n'y a pas trop d'enjeux, quoi, en termes de liberté. Oui, merci, monsieur le procureur général. Juste, euh, quand, on, quand, quand vous m'avez répondu euh, tout à l'heure, euh, ce que je retiens, c'est que la, la question des flux, c'est une question ancienne. 2005, vous m'avez dit, euh, et qu'au fond. Euh, euh, à ce jour, ce que l'on voit dans les territoires expérimentaux, euh, n'ont pas, euh, pas permis euh, à la fois de constater soit une aggravation de la situation, soit une amélioration de la situation, au fond. C'est euh, ce que je retiens de, de, de vos propos. Euh, deuxième, deuxième remarque sur les protocoles euh, que vous citez, moi ce qui me, ce qui me frappe et ce qui me probablement euh, euh, amène aussi, euh, en tout cas c'est ce que nous ont dit euh, les, les personnes qu'on a auditionnées euh, à aller dans le sens d'une réorganisation, c'est bah, en fait il se multiplie ces protocoles. Euh, et euh, ne sont pas forcément d'ailleurs suivis d'une réalité sur le terrain. cest que le protocole existe, mais euh, donc voilà. voilà ce qui nous est, qui nous est remonté. Euh, et euh, beaucoup d'acteurs euh, de la police euh, nous disent, euh, soit dans le cadre d'audition, soit dans le cadre de rendez-vous plus informel, euh, que euh, euh, la, le fonctionnement de la police est tel... Euh, qu'il faut, euh, de leur point de vue, un, un, un décloisonnement pour permettre une meilleure coopération, et que le protocole ne, ne suffit pas du tout. Euh, donc, euh, euh, je, dans les territoires, euh, dans le département où, où, où ont lieu l'expérimentation, on note une augmentation assez euh, significative, même si euh, expérimentation, les expérimentations ont commencé il y a, il y a peu de temps, euh, des co euh, quelle, est votre, quelle est votre opinion là-dessus Est-ce que vous pensez que... Voilà. Qu'est-ce que vous en retenez Merci. D'abord, la Rapporteur, moi, je partage tout à fait votre point de vue. Alors d'abord, moi, j'ai vu les protocoles à Paris fonctionner, fonctionner très, très bien au quotidien. Par contre, je vous rejoins tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un protocole ne résout certainement pas les problèmes de cloisonnement. Ça, c'est certain. Et un protocole qui... C'est pas parce qu'un protocole fonctionne que pour autant, il n'y aura pas de de problèmes dans le partage de l'information ou dans le, le, le cloisonnement. Donc je, je vous rejoins tout à fait. La co bon, euh, moi j'ai des pratiques de, de co que j'ai vu souvent euh, sur le continent et, et en Corse. Il euh, faut savoir que c'est certainement pas la panacée pour quoi que ce soit. D'abord, ça ne concerne qu'une frange extrêmement euh, réduite du champ euh, des dossiers. Ça n'a vocation à concerner que vraiment les affaires complexes. Euh, C'est fait d'ailleurs en général pour euh, éviter euh, dire la guerre des polices et, la, et les rivalités entre services en faisant le pari que finalement, on va éviter de choisir entre l'un ou l'autre. On fait le pari de les faire travailler ensemble pour effectivement éviter les disputes et euh, casser ces logiques de cloisonnement. Alors euh, ce n'est pas un remède absolu. Il faut savoir que dans certains cas, ça marche. J'ai aussi en tête des exemples, j'ai vu notamment des choses en Corse, dans lesquelles ça peut très très mal marcher. C'est un peu, c'est le même problème que pour la co-saisine des juges d'instruction. Si les gens jouent le jeu et se parlent... Et échange des informations, ça va très bien marcher. Mais j'ai vu aussi des dossiers dans lesquels on avait fait le pari de la co notamment entre la police judiciaire et la gendarmerie en Corse. Pour être plus précis, je n'irai pas plus loin. Euh, vraiment, qui nécessitaient l'intervention quasi quotidienne des magistrats du parquet parce qu'il y avait des phénomènes de rétention d'informations entre services co-saisis du même dossier. Donc, ce n'est pas non plus la panacée. Aujourd'hui, il, il y a quand même une, une marge de manœuvre substantielle qui est laissée au service de police, et notamment de police judiciaire, euh, sur ce que tout le monde appelle les enquêtes d'initiative. Euh, les enquêtes d'initiative, c'est-à-dire sans que le parquet euh, les ait diligentées. Euh, Est-ce que euh, l'organisation départementale, le fait qu'il y a un chef unique, fait qu'on peut craindre que euh, le parquet ait encore moins de visibilité sur les enquêtes euh, d'initiative et donc sur la politique pénale, parce qu'une enquête d'initiative, normalement, de ce que j'ai compris, c'est que, OK, il y a des enquêtes d'initiative, mais il y a des discussions régulières entre le parquet et les chefs de service pour dire, voilà, si vous prenez des initiatives, c'est plutôt dans cette direction, c'est plutôt dans celle-là, puisque euh, moi, procureur de la République, j'ai euh, une circulaire de politique pénale qui me dit c'est ça la priorité. Euh, est-ce que demain, vous pensez qu'avec cette, cette réorganisation, y compris même avec les garanties qu'on peut être données euh, euh, sur les filières, etc., euh, est-ce qu'on va, euh, est qu va avoir... Enfin, euh, est-ce que vous avez une crainte sur le fait que ça, ça, ça vous échappe davantage qu'aujourd'hui Franchement, je ne sais pas. Euh, je, je suis un peu en difficulté pour, pour vous répondre. Je ne sais pas ce que ça a donné sur le plan de l'expérimentation. En l'état, je dirais que... Pff, je ne suis pas sûr que ça modifie singulièrement les choses. Par rapport à deux outils dont on dispose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour lutter par rapport au phénomène que vous évoquez D'abord, des mémoires, il y a les dispositions dans le Code de procédure pénale qui imposent euh, au service, aux services de police et de gendarmerie sur les enquêtes d'initiative, au bout d'une certaine durée, de rendre compte euh, de l'état du dossier euh, au parquet. Bon, euh, c'est fait des fois, parfois aussi, euh, même souvent, c'est pas fait. Donc déjà, il y aurait une première garantie à, à parvenir à l'application rigoureuse et exhaustive de ce service. Mais ça impliquerait aussi déjà que euh, là aussi, en termes d'organisation, euh, on soit capable de recenser la totalité des enquêtes qui sont ouvertes dans les services. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Est-ce qu'on vous dit d'ailleurs combien il y a de procédures en souffrance dans les commissariats Je pense qu'il y a des commissariats dans lesquels on est plutôt dans le bâtonnage. Hein et je ne suis pas sûr qu'on ait toujours des, des logis. Oui. Hein oui. Euh, et la deuxième, c'est effectivement euh, un procureur normalement constitué. Ben, il a des réunions très régulières avec les services de, de police judiciaire de son département qui fait venir régulièrement et avec lesquels. Bon, il y a bien sûr aussi des euh, structures, j'allais dire plus sécurité, état-major de sécurité qui amène plutôt à discuter avec l'autorité administrative. Mais on a normalement quand on est chef de parquet très régulièrement des réunions de police judiciaire. Avec l'ensemble des services d'enquête qui permet, permettent effectivement euh, de passer au crible les enquêtes les plus, euh, de parler des priorités, de parler de l'évolution des problèmes, de la situation de la délinquance, des enquêtes en cours, etc. Donc ça, ça fait aussi partie des moyens qui doivent permettre, de, qui doivent permettre aux procureurs de mieux exercer leurs compétences. Et je pense qu'ils le font au quotidien. Il va... je... faut voir ce qui s'est passé dans les expérimentations, honnêtement. On peut penser dans un sens... Je ne sais pas. Encore une fois, j'ai pas vu, moi, l'expérimentation. Il hein. ne euh, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On pourrait se dire d'un côté un commandement unique, ça doit faciliter la transmission de l'information et mettre de l'ordre. Moi, j'attends de voir le, les, les rapports d'inspection. Euh, S'ils sont publiés, euh, j'avoue que je les lirai attentivement. Euh, Madame Untermeyer, vous voulez poser une question ouais, Parce qu'on a des collègues aussi dans la salle, donc j'en profite pour leur, leur proposer de poser une question. Non, non, non mais je, je vous en prie. Okay. Je voulais euh, remercier d'ailleurs les, les rapporteurs de la mission parce que euh, cette, cette mission tombe vraiment très bien. On l'a voulu pour ça. Et c'est vrai qu'on est euh, dans l'inquiétude. Euh, dans ce, ce dossier traitant quand même de la police judiciaire sans le ministre de la justice au banc moi c'est ce qui euh, me, me surprend le plus qui m'inquiète parce que je, je, et, et, et je le fais sans esprit de polémique euh, parce que je suis très attentive à ce que, à ce que la justice, l'autorité judiciaire garde toute son indépendance est-ce que vous considérez euh, euh, que ce profilage là euh, sur les enquêtes judiciaires peut préjuger en fait d'une évolution importante de la place du parquet euh, par rapport à, à, à l'autorité judiciaire. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a derrière tout cela euh, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont peut-être pas vues. Euh, bon, après tout, la naïveté peut exister, mais est-ce qu'on va vers un dispositif qui finalement fait que le parquet euh, n'est plus le parquet euh, des magistrats indépendants mais euh, à la main de l'exécutif et du ministre de l'Intérieur, puisque il n'a même plus besoin de changer le code pénal pour faire en sorte d'avoir les emplois et la, et la manœuvre. C'est pour ça que le, le CSM a souhaité euh, réagir sur un sujet euh, qui n'allait pas de soi. La police judiciaire et le CSM. Euh, le CSM a voulu euh, manifester sa préoccupation en, en communiquant dans un communiqué qui a été pris euh, parce qu'on a estimé effectivement qu'au-delà des problèmes de réforme, ça posait des problèmes de fond. Et euh, ça renvoie effectivement à la question que vous posez, le, ce qu'on appelle le ministère public à la française, qui est quand même quelque chose d'assez particulier dans le, le paysage institutionnel européen et mondial. Euh, on n'est pas nombreux à partager cette spécificité. Le ministère public à la française, c'est notamment euh, ce rôle euh, euh, très actif et très important des procureurs magistrats gardiens de la liberté individuelle dans la direction de la police judiciaire. Ce n'est pas un modèle qui est partagé dans d'autres pays. Et effectivement, euh, la vigilance qu'on doit avoir là-dessus, c'est effectivement par rapport à ce rôle, et qui renvoie effectivement à certaines, euh, ce que disent certains, certains procureurs, mais je pense que euh, la mission, euh, n'a a peut-être déjà entendu ou en entendra, qui peuvent avoir le sentiment d'être un peu cornerisés euh, dans la définition des priorités de politique pénale, avec finalement... Euh, un glissement qui est en train de s'amorcer, où ce que je disais, euh, l'autorité décisionnaire est de plus en plus l'autorité en réalité administrative à travers un couple qui est celui du préfet et du DDPN, et qui renvoie d'ailleurs, je disais, à l'affichage à, à, à qui est fait dans le. Dans le, dans, le, dans le livre blanc sur la sécurité, sur le, le, le renforcement de l'autorité des préfets là-dessus. Alors bon, que les préfets aient un rôle majeur dans la sécurité, je trouve ça très bien. Hein. Ils l'ont d'ailleurs depuis longtemps. Hein, depuis... Ça a commencé il y a... On va dire une trentaine d'années. Hein. Ça a considérablement d'ailleurs modifié le contenu du métier de préfet. Très bien. Mais je pense qu'il ne euh, faut pas toucher euh, à l'office des procureurs là-dessus et préserver euh, cet office effectivement euh, du ministère public à la française dans lequel, je le rappelle, le procureur est directeur de la police judiciaire parce qu'il est magistrat, parce qu'il est gardien de la liberté individuelle, parce qu'il est magistrat et parce qu'il a effectivement aujourd'hui, depuis cette loi de 2013 que je rappelais, un rôle tout à fait particulier en termes de garant de l'impartialité des investigations de police judiciaire qui vont être entretenues. J'ai toujours très bien travaillé avec les préfets avec lesquels j'étais, mais je suis désolé, euh, le DDPN et euh, le préfet n'ont pas l'impartialité nécessaire pour avoir la haute main sur la direction d'opérations de, de police judiciaire. Ça n'est pas leur rôle. Merci beaucoup, Monsieur le procureur général. Je crois qu'on a réussi à tenir le délai de l'audition parfaitement. Donc, euh, voilà. Merci de, de votre présence.